Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, le quatrième de cette série consacrée à graphisme alternatif mon mémoire de fin d'année. Et aujourd'hui, on va développer le troisième grand point, c'est-à-dire les alternatives. Effectivement, l'espace de travail de chacun est personnel. Chacun décide de travailler avec tel logiciel plutôt qu'un autre, mais en fin de compte, utiliser des extensions propriétaires peut être coûteux et risqué. Pendant une interview avec Jérémy Fesson, cofondateur et directeur de création de Graphéine, l'agence de conseil dans les dizaines de marques, celui-ci a fait une blague quand je lui ai demandé avec quel ciel il travaille. Alors que du libre de droit. La suite créative, j'adore. Avec okay. un crayon et du papier. <rire> et cette remarque, qui peut sembler anodine, retentit en moi comme une blague, bonne ou mauvaise, de graphiste qui m'interroge sur ce genre de logiciel, souvent méprisé à tort par l'industrie. Adobe est une entreprise qui détient un monopole sur les logiciels de création graphique. Cependant, il est important de noter que ces logiciels sont fermés et propriétaires. De nombreux utilisateurs pensent que les seules alternatives viables aux logiciels propriétaires sont les mêmes logiciels mais en version craquée. Il existe cependant des alternatives en matière de logiciels ouverts, c'est-à-dire open source et ou libre. Selon l'entreprise Red Hat, leader dans les solutions open source pour les entreprises, un logiciel open source est un code qui est accessible au public, ce qui signifie que n'importe qui peut consulter, modifier et distribuer le code selon ses besoins. Ces logiciels open source offrent une flexibilité supplémentaire et une possibilité de personnalisation pour les utilisateurs. Il est important de noter que l'utilisation de ces logiciels est souvent gratuite. Nous arrivons à présent dans ma première sous-partie. L'histoire des logiciels libres et open source remonte aux années 60 et 70 lorsque les programmes informatiques étaient encore relativement simples et que le partage de code était courant parmi les développeurs. Cependant, avec l'émergence de l'industrie de l'informatique et l'augmentation de la complexité des programmes, les entreprises ont commencé à considérer leur code source comme un actif commercial qui devait être protégé par des brevets et des droits d'auteur. Cela a limité l'accès à la possibilité de modification et de partage des codes sources. C'est dans ce contexte que Richard Stallman, un développeur informatique et militant pour la liberté logicielle, a fondé le projet GNU en 1983. Le but de ce projet était de créer un système d'exploitation entièrement libre et open source. Il a été inspiré par le partage des logiciels dans les communautés universitaires et a voulu créer une communauté similaire pour les logiciels libres. Il a également été motivé par la fermeture de l'accès au code source de certains logiciels de l'époque comme le système d'exploitation UNIX qui était propriétaire et ne permettait pas l'accès au code source. Il a donc voulu créer un système d'exploitation libre et compatible avec UNIX. Ce projet a ensuite donné naissance à la communauté des logiciels libres qui a émergé pour promouvoir l'utilisation et le partage de code source ouverts. En 1989, Stallman a également fondé la Free Software Foundation, FSF, une organisation à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir les logiciels libres et de partager les libertés des utilisateurs en matière de logiciels. Un exemple célèbre de logiciels libres est le système d'exploitation GNU Linux qui est utilisé sur des milliards d'ordinateurs dans le monde entier. Il a été développé par la FSF et est distribué sous la licence GPL. Stallman a créé la licence GPL, la Générale Public Licence, qui est devenue l'une des licences les plus populaires pour les logiciels libres. Elle permet aux utilisateurs de distribuer, étudier, modifier et améliorer le logiciel sous certaines conditions. Il existe cependant une différence fondamentale entre les logiciels libres et le logiciel open source. Le mouvement open source, quant à lui, a été lancé en 1998 par une coalition de développeurs de logiciels libres sous l'Open Source Initiative. Il a pour but de promouvoir le partage du code source et de développer de nouvelles façons de travailler ensemble sur des projets de logiciels. La différence entre les logiciels libres et open source est donc la philosophie sous-jacente. Les logiciels libres mettent l'accent sur la liberté des utilisateurs, tandis que les logiciels open source mettent l'accent sur le partage et la collaboration. Les logiciels open source sont souvent distribués avec leur code source, ce qui permet aux utilisateurs de les étudier, de les modifier et de les redistribuer librement. Cependant, ils ne sont pas toujours gratuits et peuvent être utilisés à des fins commerciales. Il est important de noter que la gratuité n'est pas une condition nécessaire pour qu'un logiciel soit considéré comme libre ou open source. Par exemple, le système d'exploitation Linux est considéré comme un logiciel libre et open source, mais il existe des entreprises qui le commercialisent sous forme de support et de services. De même, les outils de développement tels que GNU Compiler Collection GCC, ou GNU Debugger GDB, sont considérés comme des logiciels libres et open source, mais ils sont souvent utilisés dans des environnements professionnels. L'adjectif anglais « free » est généralement utilisé dans l'une des deux acceptations suivantes, sans coût monétaire, c'est-à-dire gratuit, et avec peu ou pas de restrictions, c'est-à-dire libre. Cette ambiguïté de l'adjectif libre peut poser des problèmes lorsque la distinction est importante, comme c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de lois concernant l'utilisation de l'information, telles que les droits d'auteur et les brevets. Les termes gratuits et libres peuvent être utilisés pour classer la propriété intellectuelle, en particulier les programmes informatiques, en fonction des licences et des restrictions légales qui les couvrent, dans les communautés le logiciel libre et de l'open source, ainsi que dans les mouvements plus larges de la culture libre. La célèbre phrase de Richard Stallman, "Think free as in free speech, not free beer", pensée libre comme dans liberté de parole, pas comme dans bière gratuite, essaye de résumer la pensée des logiciels dits "floss", free, libre and open source software. Il souligne que la liberté d'un logiciel ne se limite pas à sa gratuité, mais qu'elle inclut également la liberté de l'étudier, de le modifier et de le redistribuer, ainsi que la liberté de l'utiliser à des fins commerciales. Au fil des ans, de nombreux projets de logiciels libres et open source ont été lancés, allant des systèmes d'exploitation aux logiciels de bureautique en passant par les outils de développement et les applications mobiles. De nombreux développeurs de logiciels libres et open source travaillent de manière collaborative en utilisant des outils de gestion de versions, de code et de communication en ligne pour travailler ensemble sur le même projet. Un exemple de logiciel open source populaire est Apache, un serveur web open source qui est utilisé pour héberger environ 60% des sites web de l'Internet. Il est développé par une communauté de développeurs et est distribué sous la licence Apache. Il est important de noter que les logiciels libres et open source ne sont pas seulement une question de liberté, mais aussi une question de qualité et de sécurité. Les codes sources ouverts permettent aux développeurs de différentes communautés de travailler ensemble pour corriger les bugs et améliorer les fonctionnalités, ce qui peut entraîner des logiciels plus fiables et plus sûrs. En dépit de leur succès, les logiciels libres et open source ont également été crités pour leur manque de support technique et pour la difficulté à les utiliser. Cependant, de nombreuses communautés en ligne et de nombreux groupes de soutien ont été créés pour aider les utilisateurs à résoudre ces problèmes. D'après le philosophe français Bernard Stiegler, le logiciel libre est un concept qui se base sur le partage et la collaboration plutôt que sur la possession et l'individualisme. En utilisant des logiciels libres, les utilisateurs peuvent contribuer activement au développement et à l'amélioration des outils qu'ils utilisent au quotidien plutôt que de simplement les consommer. Cela crée une dynamique de communauté et de partage des connaissances qui peut être bénéfique pour tous les utilisateurs. A l'inverse, les logiciels fermés payants encouragent une société de consommation et de surconsommation mettant l'accent sur la propriété intellectuelle et l'individualisme. En choisissant d'utiliser les logiciels libres, les individus peuvent contribuer à un modèle de société basé sur la contribution et les communs plutôt que sur la possession et l'individualisme. Le concept du logiciel libre est un enjeu important pour l'administration française qui met à disposition sur le site CodeGouv les codes sources développés par les organismes publics. Selon les déclarations de la représentante permanente de la France auprès de l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, Amélie de Montchalin et de Laure Luchessy, la directrice d'État lab l'administration publique française qui vise à améliorer le service public et l'action publique grâce aux données, ces codes sources sont considérés comme des documents administratifs et relèvent des obligations de publication en open data. Le logiciel libre est un enjeu crucial pour la souveraineté numérique de l'administration, de l'économie et des citoyens, car il permet de reprendre possession de ces données. Cette initiative est considérée comme politique, anticapitaliste pour certains et souverainiste pour d'autres. En novembre 2022, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé qu'il ne souhaitait pas utiliser les offres gratuites de Microsoft Office 365 et de Google Workspace dans les écoles. Selon Pape le ministre de l'Éducation nationale, ces deux solutions ne respectent pas les normes de conformité en matière de protection des données personnelles imposées par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), et ne sont pas conformes à la doctrine du cloud au centre adoptée par le Ministère. Il a souligné que le Ministère préfère des solutions plus adaptées à ses besoins spécifiques en matière de protection des données et de confidentialité, plutôt que de se contenter d'options gratuites qui pourraient s'avérer insuffisantes. C'est dans cette envie de s'émanciper des GAFAM et d'avoir des données françaises que le gouvernement propose en ligne plusieurs logiciels libres vérifiés et approuvés pour leur qualité et sécurité. J'utilise un logiciel libre qui a été recommandé sur cette liste, qui passe, recommandé par les forces françaises. C'est un gestionnaire de mots de passe il peut être limité par une interface peu esthétique et des fonctionnalités moins ergonomiques que celles de ses concurrents comme Dashlane ou OnePassword, mais cela ne doit pas occulter les avantages tels que la souveraineté et la sécurité des données. Cependant, il est important de noter que les logiciels libres et open source ont souvent la réputation d'être visuellement médiocres, difficiles à utiliser et instables avec des bugs. Cela peut être un frein pour les utilisateurs qui cherchent des logiciels professionnels et esthétiquement satisfaisants. De la même manière que la typographie comique sans MS est devenue une blague pour les graphistes, selon le média Écran Total, le logiciel GIMP, leader des logiciels open source pour sa puissance et ses similitudes avec Photoshop, reçoit énormément de critiques. J'ai éprouvé des incertitudes quant à l'existence d'une communauté de graphistes français utilisant des logiciels de création graphique libre, j'ai décidé de mener une enquête pour rencontrer différents acteurs de ce domaine. Pour ce faire, j'ai également axé mes recherches sur des acteurs européens afin d'élargir mon champ d'investigation. Cette démarche visait à répondre à mes interrogations et à émettre des observations sur le sujet. Nous arrivons maintenant à ma deuxième sous-partie, graphiste-libriste. Et j'ai mon micro qui avait un faux contact, donc il y a sûrement un, une partie de l'enregistrement qui, euh, qui bug un peu, je suis désolé, normalement là ça s'est amélioré. J'ai rencontré en premier lieu le graphiste et développeur Geeks de Age, membre du collectif Open Source Publishing OSP. OSP est un groupe d'activistes ayant une formation de graphisme, typographie et développement qui utilisent exclusivement des logiciels libres et open source dans leur pratique du graphisme, de la pédagogie et de la recherche appliquée. Ils cherchent à remettre en question et à trouver des alternatives aux modèles standards du studio de design graphique en se concentrant sur l'influence et l'affordance des outils numériques. Juridiquement, OSP est une association bilingue sans but lucratif basée à Bruxelles. Ce collectif a vu le jour il y a 17 ans en réaction à l'acquisition de Macromedia, créateur de Flash et Dreamweaver, Adobe et à la possibilité d'un monopole logiciel dans le secteur. Leurs craintes se sont avérées être fondées vu le destin tragique de Flash et le monopole que possède Adobe sur la création graphique. J'ai découvert au fil de mes recherches via l'association Framasoft qu'une communauté de graphistes-libristes en France existe. Ce sont des individus du monde de la création graphique qui utilisent des outils libres. Donc en plus d'avoir un point de vue européen avec Geeks The Age, j'ai également pu discuter avec Benjamin Dumont qui est un graphiste indépendant basé à Lyon, en France. Il est membre de plusieurs collectifs dont le studio PassePasse -Passe, qui se concentre sur le travail de design traditionnel avec des logiciels libres sans en faire leur fer de lance. Il est également membre du collectif Bonjour Monde qui se concentre sur des travaux et des ateliers de design plus expérimentaux et de forme libre. Il a également un projet personnel intitulé CRIFI, où il écrit sur la typographie et déconstruit les dogmes typographiques. Et pour finir, j'ai également pu avoir l'avis de Camille Bisuel, un graphiste qui travaille dans une imprimerie à GAP en France. Il travaille également en tant qu'illustrateur sur ses propres projets et commandes, en utilisant principalement des logiciels libres et open source. Il a une formation en philosophie et a fréquenté des cours d'art pendant ses études. Il a ensuite étudié le graphisme et l'animation pendant deux ans dans une école à Grenoble. Il a découvert Linux et les logiciels libres pendant son adolescence et a commencé à les expérimenter avant d'entrer dans une école de design. Je leur ai demandé s'ils se sentaient dépendants de leurs outils. Geeks de Edge me donne une réponse plutôt intéressante, mais ne voulant pas que l'enregistrement soit partagé, je vais utiliser une voix numérique pour retranscrire son texte. Il existe un paradoxe dans l'utilisation des logiciels libres et open source, car bien qu'ils permettent de les éditer soi-même, ils sont souvent très complexes et fragiles, dépendant de nombreuses couches de logiciels. Il peut être difficile de comprendre et de gérer toutes ces couches, et il est également possible que la communauté de développeurs prenne des décisions qui ne conviennent pas à tous les utilisateurs. Bien que l'on puisse prendre le logiciel et continuer à l'utiliser indépendamment, il peut être difficile de suivre les développements futurs et de les intégrer. Même si le logiciel est open source, je suis toujours dépendant de celui-ci. Quant à Benjamin Dumont, qui lui aussi utilise que des logiciels libres, il me rétorque. Euh, ben, Je m'en sens dépendant. Euh... Oui, si, je m'en sens dépendant parce que... Utiliser un logiciel, c'est toujours un temps d'apprentissage. Euh, et, euh... et donc du coup, euh, même aujourd'hui, quand je dois mettre un nouveau logiciel, enfin... Euh... On a vite fait de s'en dans ses habitudes aussi, et même avec le logiciel libre, moi le premier, je, je, je, autant bon, Scribus, il y a plein de choses qui me saoulent, des fois qui ne marchent pas bien, machin de ça. InScape, je trouve, que dans l'ensemble, il marche quand même relativement bien, et, euh, et j'y suis attaché. Et je trouve. Il euh, y, y a une différence, je trouve, entre la dépendance pour Adobe, où effectivement, voilà, tu sais que du jour au lendemain, euh, comme tu disais, tu, vois, tu peux avoir ce que euh, de. Le logiciel devient euh, plus payant qu'il ne l'était, ou alors euh, euh, tes fichiers dans le cloud ne sont plus accessibles, ou des choses comme ça. Bon. De son côté, Camille Bisuel, qui a la double casquette d'utiliser la suite Adobe dans son travail mais des logiciels libres pour ses travaux personnels, me répond À l'imprimerie, ouais, quand même pas mal. Euh, surtout en termes de productivité parce que si, euh, si on n'a plus euh, la suite, enfin, un design enfin, euh, et qu'il faut rebasculer sur euh, sur un autre logiciel comme ça, du jour au lendemain à l'arrache, euh, ça va nous coûter euh, des semaines euh, de productivité, quoi, vraiment. Euh, et... Donc là, il y, y a une vraie dépendance euh, technique. Pour sa pratique personnelle, celui-ci conclut. Effectivement, dans mon boulot de BD, je pense avoir pas mal de fichiers euh, Krita, et si je veux revenir. Il enfin, y a des fichiers que j'ai fait dans Krita 4, que j'ouvre dans Krita 5, qui me dit euh, tout le texte a été converti. Et il le convertit bien, heureusement. <rire> mais, mais si je devais, corri si je devais corriger toutes mes, tous mes, tout, tout mes anciens fichiers, euh, ça serait compliqué pour faire, pour faire une, une, une, une édition, par exemple. De la... euh, donc, euh, il voilà, y a quand même cette dépendance euh, technique. Je me demande alors si la dépendance ne vient pas des logiciels, mais de l'utilisation qu'on en fait. Que même si nous passons à des logiciels libres, nous sommes quand même dépendants d'eux de par leur technicité. Je leur ai demandé alors de me lister les logiciels qu'ils utilisent afin de voir la différence avec mes premières interviews. Geeks the Age, qui a une pratique du code, me répond. J'utilise surtout un navigateur web Firefox et un éditeur de code, Microsoft Visual Studio Code. Et j'utilise beaucoup Python comme langage de programmation. Et HTML, CSS et JavaScript. Benjamin Dumont, qui lui aussi code, me donne quelques logiciels. Ouais, alors niveau logiciel, donc bon, moi je travaille, euh, on va dire à 90% avec de logiciels libres. Euh, ça ça, ça m'arrive encore rarement, beaucoup moins maintenant, mais de. de d'avoir quand même besoin d'Adobe de temps en temps quand j'ai un fichier sur lequel des clients veulent des modifications des vieux trucs sur lesquels j'ai bossé j'utilise un peu InDesign euh, sinon bon, bon mon numéro un sur c'est Inkscape moi je travaille avec Inkscape euh, à balle euh, je fais beaucoup beaucoup de vectoriel moi je suis beaucoup plus à l'aise avec le vectoriel en général qu'avec euh, tout ce qui est bitmap donc c'est vrai que même Gimp par exemple je l'utilise vraiment assez peu euh, quand j'ai vraiment besoin de faire de la retouche d'image ou autre comme ça mais c'est assez rare donc Inkscape Scribus depuis quelque temps je me suis pas mal remis euh, et après bon, bah, je, je fais aussi pas mal de programmation donc euh, j'utilise beaucoup Atom euh, à voir ça n'a pas mais j'ai vu que le développement s'arrêtait euh, bientôt euh, de la part de GitHub euh, et après bah, moi je fais pas mal d'éditions euh, donc euh, je disais que j'utilise pas mal Scribus mais j'utilise aussi des systèmes comme Pages.js par exemple pour faire de la mise en page euh, en HTML et CSS donc c'est plutôt des librairies euh, que des romans que des des à la part entière et euh, bah, je crois que je me débrouille à peu près avec ça, hein. <rire> c'est vrai qu'après quand tu dis voilà, un logiciel de code euh, comme Atom, en fait ça permet aussi de faire beaucoup de choses, donc je fais à la fois du HTML, euh, du JavaScript, ça pour pouvoir bosser sur le web, mais aussi du Python par exemple, ou ouais, tout comme ça, et, euh, et c'est vrai qu'avec Bonjour Monde on a aussi beaucoup eu cette, euh, cette pratique de fabriquer nos propres logiciels, qui sont à chaque fois des choses assez simples, hein, c'est jamais des choses de la cabi de, de Inkscape ou quoi, mais de pouvoir euh, un peu mettre des pseudo-interfaces sur les scripts qu'on utilisait pour bah, simplifier le travail quoi, et passer moins de temps dans, dans le terminal. Mais, euh, mais voilà, mon top 5, je dirais, en tout cas, voilà, ça se ça situe quand même beaucoup avec euh, Inkscape, Scribus, PJS et Atom. Je pense que ça, ça fait déjà ouais, 90% du travail. Quant à Camille Bisuel, celui-ci m'indique. Bah, du coup, ouais, euh, l'imprimerie, c'est essentiellement InDesign, même si je fait des petits détours dans, dans Illustrator et dans Photoshop pour ramener des données dans InDesign ou pour faire une petite retouche photo et, et j'ai aussi installé Krita à l'imprimerie parce que il y a des trucs que je trouve dans Krita que je trouve pas dans Photoshop euh, et euh, après ouais du coup ouais à mon compte c'est essentiellement Krita euh... Est-ce qu'il y en a d'autres ben, il, a... il y a des outils de couleurs en fait de, de thèmes et tout ça d'Adobe de... ou que, que je retrouve aussi en libre euh... donc Acabe euh, euh... toutes, toutes les il y a, il y a quand même tout le... toutes les polices tous les toutes les couleurs qui sont des enfin tous les thèmes de couleurs etc qui sont quand même des outils importants et toute la culture euh, graphique euh, qui va avec euh, et donc on ne c'est pas, pas que les logiciels quoi c'est vraiment euh, euh, la, voilà tout ce qui a que je considère aussi en fait comme des outils quoi c'est voilà toutes les, les banques de police les... et là j'ai souvent tapé dans ça m'arrive d'en prendre dans euh, sur le, le cloud d'Adobe. La plupart du temps, j'essaie de prendre des polices libres ou des polices euh, que je trouve principalement via Google Fonts parce qu'ils ont un bon répertoire avec euh, des bonnes polices. Il y a beaucoup de déclinaisons. Euh... En effet, même si nous avons vu qu'Adobe et Google possèdent des formats propriétaires et ne veulent pas partager le code de leur logiciel, ils investissent dans des projets libres ou open source. Adobe propose son site Adobe Font avec des milliers de polices de caractères, certaines sous une licence libre qui peut servir à un usage personnel et commercial et dont les codes sont disponibles sur le service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels GitHub. De son côté, Google, à travers sa branche Google Open Source, se consacre à la promotion et à la participation à des projets de logiciels open source. Cela inclut le développement de logiciels open source, la contribution à des projets existants et à la publication de code source pour les projets de Google. Le but de cette branche est de soutenir les communautés open source et de permettre aux utilisateurs de bénéficier de technologies de qualité supérieure. Elle joue un rôle important dans la mise à disposition de logiciels libres et open source pour les utilisateurs et les développeurs. Google propose également Google Fonts, un service qui fournit un répertoire de plus de 1400 polices qui peuvent être utilisées sur des sites web ou divers projets. Il est gratuit et les polices ne sont pas hébergées sur votre POP serveur, mais sur les serveurs de Google. Mais donner le monopole à Google a créé une situation où de nombreuses personnes sont fait arnaquer. En effet, suite à une déclaration d'un tribunal de Munich, il a été déclaré que le transfert de l'adresse IP des visiteurs est une violation du Règlement Général de la Protection des Données le RGPD. Cela a donné lieu à une escroquerie dans laquelle des entreprises ont illégalement averti les éditeurs de sites web qui utilisent Google Font de payer une indemnité forfaitaire pour éviter une procédure judiciaire coûteuse. Google a déclaré que Google Font est conforme au RGPD et que les données des utilisateurs sont protégées. Cependant, outre cette histoire, le typographe Matthew Buttrick a écrit un article « Why Google Font aren't really open source » et explique pourquoi les polices de Google ne sont pas vraiment open source. L'auteur de l'article soutient que bien que les polices de Google soient distribuées gratuitement, elles ne sont pas véritablement open source car elles ne peuvent pas être modifiées, utilisées dans des projets commerciaux ou incluses dans d'autres applications. L'auteur critique également le fait que Google ne fournit pas de fichiers sources pour les polices, ce qui limite la possibilité de les adapter pour des besoins spécifiques. Il suggère plutôt d'utiliser des polices open source alternatives pour une utilisation plus libre et flexible. Le concept de fonderie de caractère libre et open source est un enjeu important pour les acteurs de la création graphique et typographique. La fonderie Velvetine, par exemple, défend l'idée que les fonds de propriétaires ne sont pas les meilleurs outils pour certaines pratiques créatives et que certaines créations graphiques ou typographiques ne doivent pas faire partie d'une économie de marché. Ils soutiennent également la liberté de subvertir les règles établies par les fonderies propriétaires. Ils considèrent également que la style Open Font License OFL, est une bonne base pour enseigner aux gens comment créer et distribuer des fontes, dans le but de populariser la typographie et la conception de caractères et de les rendre plus accessibles au grand public. Ils estiment que le fait de rendre la création de caractères plus ouverte et transparente accroît le dynamisme de la création contemporaine et permet aux utilisateurs de continuer à développer et à adapter les fontes en fonction de leur propre point de vue et de leurs besoins spécifiques. Enfin, ils souhaitent faire de Velvetine un terrain de jeu pour les projets de caractère qui peuvent présenter un faible attrait commercial mais qui possèdent une valeur hautement poétique, esthétique ou technique et encourager et cultiver ses créations contemporaines en marge de la scène typographique traditionnelle. Pour en revenir aux interviews, j'ai demandé pourquoi ces graphistes choisissent-ils d'utiliser des logiciels libres plutôt que la suite Adobe. Geek the Edge m'a répondu ceci. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons et qu'être contre Adobe est d'une certaine manière la moins intéressante parce que c'est très négatif. Et je crois vraiment qu'il y a une raison plus positive de le faire. Et je pense que c'est de chercher des moyens alternatifs et d'être capable de faire différents types de travaux. Il y a ce designer, Jonathan Bucky, et il a dit, et je ne suis pas sûr que ce soit sa citation, mais au moins je l'ai entendu dire, l'ordinateur est un outil pour faire des outils. Et je pense que c'est une citation très intéressante, ou une pensée très intéressante, parce qu'elle signifie que la façon dont beaucoup d'entre nous utilisent l'ordinateur est très limitée, dans le sens où nous n'utilisons que les outils, que d'autres personnes nous ont donnés ou ont fait pour nous. Mais si vous considérez l'ordinateur comme un outil pour fabriquer d'autres outils, alors il devient, je pense, plus puissant parce que vous pouvez utiliser cette machine pour faire d'autres petites machines pour vous, même si elles sont très simples. De son côté, Benjamin Dumont m'a répondu ceci Le fait que je utilise Dell Salib vient plutôt du fait que je que je voulais utiliser Linux plus que le contraire. Euh, j'ai, euh, en fait, quand j'étais quand ado, euh, assez rapidement, j'ai eu un ordi sous Linux quand j'avais euh, genre 15 ans, quoi, 14-15 ans. Euh, parce que j'étais tombé sur, euh, sur des histoires de hackers. En fait, très rapidement, je me suis intéressé au milieu du hacking et tout ça. Je, je trouvais ça complètement dingue. quand j'étais ado. C'était vraiment euh, l'endroit le, le, le, euh, de, de, de, que je sentais possible où je pouvais avoir une sorte de, de, de, de contre-culture qui m'était un peu accessible. C'était le milieu du hacking. Et, euh, et donc, rapidement, je m'étais installé des Linux. On ça. Et quand j'ai commencé mes études en design, euh, là j'ai implicitement compris que Linux n'était pas possible et qu'il me fallait un Mac euh, et bon ça m'a pas gêné à ce moment là non plus, j'étais pris dans l'idée que j'allais faire du design, j'étais content donc j'ai complètement laissé tomber Linux et, euh, et c'est beaucoup plus tard justement quand je suis arrivé à Valence après euh, ma deuxième ou troisième année qu'il y avait euh, une des personnes d'une classe au-dessus de moi qui me dit « Ah, euh, j'essaie d'installer ça, machin, et tout donc je ne sais plus ce qu'il a installé, je crois que c'était Fedora ou un truc comme ça sur son ordi. » Et euh, donc c'était Antoine Galgon qui maintenant euh, est à l'origine d'un collectif à Bruxelles qui s'appelle Luz, euh, qui est un, un, un collectif justement spécialisé dans le logiciel libre. Euh, et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit « Ah, ouais, mais putain, mais c'est vrai que moi aussi, j'utilisais ça avant euh, trop bien. » Et en fait, euh, on s'est un peu relancés tous les deux, ça m'a motivé aussi, et je me suis remis à Linux à ce moment-là et, euh, et j'aimais vraiment beaucoup, euh, beaucoup Linux en tant que système d'exploitation et à ce moment là bon, bah, j'ai été un peu contraint j'ai bon bah j'ai plus Adobe euh, on, va faire, on va faire sans quoi et, euh, et après en parallèle s'est développé euh, des questions justement de, de, de critique, des monopoles et tout ça mais moi c'est n'est pas fait dans ce sens là euh, j'adorais Linux, les Linux sur mon ordi euh, et, euh, et d'un coup Mac m'a saoulé Windows j'ai utilisé il y a longtemps mais euh, j'avais très rapidement lâché l'affaire et, euh, et c'était voilà plutôt dans ce sens-là, et puis aussi qui était porté justement par euh, parce que c'est pas que parce que j'avais une nu Linux, c'est aussi parce que j'étais animé aussi de, de des éthiques justement liées au hacking et au euh, à la liberté numérique euh, et euh, et à des, des formes un peu aussi de, de, de militantisme, euh, de militantisme de gauche quoi lié à ces questions là. Quant à Camille Bisuel, celui-ci me répond plutôt ceci. Je, je suis arrivé sur Gap. J'ai assez vite constaté qu'il n'y avait pas trop de boulot dans la région. Je me suis mis à mon compte euh, et au départ, pareil, je j'avais pas la, les, les sous pour. Enfin, je pouvais pas payer. Euh, je sais plus combien c'était, euh, 60 euros par mois ou 50 euros par mois à l'époque au tout départ de mon, de mon activité, donc j'ai commencé à utiliser libres. C'était un peu par militantisme aussi. Euh, du coup, en fait, je suis resté là-dessus, puisque c'était mes outils. Je me demande alors si être indépendant des logiciels Adobe, est-ce être exclu de la communauté qui l'utilise Effectivement, je pense que si je fais un test d'envoyer à 10 graphistes un fichier PSD, Chacun pourra me dire l'avoir ouvert et ou modifié. Là aussi, je leur envoie un fichier XCF, l'extension pour le logiciel libre GIMP, équivalent de Photoshop. Il y a fort à parier à ce que beaucoup de personnes me demandent ce qu'est ce fichier et comment l'ouvrir. Alors que sa gratuité et son format libre devraient être plus simples à travailler. Cependant, les différentes réponses ont fait évoluer ma pensée. Geeks2H, pour commencer, m'a répondu ceci... Oui, bien sûr, si vous vous écartez de la norme, si vous êtes différent, alors bien sûr, les choses sont plus difficiles. Il y a aussi une solution pratique, parce que probablement à partir de JIMP, je ne suis pas sûr, mais je pense que vous pouvez exporter vers un fichier PST. C'est à essayer, mais sinon, vous pouvez toujours exporter vers un TIFF ou un PNG, et ceux-ci sont sans perte. Donc ces options sont toujours là. Et puis il y a une autre réponse et elle est plus, de type hippie, c'est de dire, mais qui exclut qui Parce qu'une chose, que je trouve très intéressante dans les projets open source, c'est qu'ils ne sont pas tous, mais Unxcap en est un très bon exemple, c'est qu'ils utilisent un format ouvert, ils utilisent SVG, c'est un standard ouvert pour décrire des graphiques vectoriels, et ils l'utilisent dans leur éditeur. Mais ce qui est vraiment beau là-dedans, c'est que si vous avez un fichier fait dans Unxcap, vous pouvez aussi l'ouvrir dans un navigateur. Vous ne pouvez pas vraiment le modifier, mais vous pouvez quand même l'ouvrir. Donc cela signifie que ce fichier est en fait un standard ouvert, ou, par exemple, point et ou point .psd. je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense que ce sont des standards fermés, ce qui veut dire que c'est Adobe qui les a créés. Il y a une chance que vous ne soyez pas autorisé à les utiliser dans d'autres logiciels où vous devez prendre une licence, mais au moins ils ne fournissent pas de documentation sur son fonctionnement. Donc, ça veut dire que les créateurs de ces logiciels ne font pas d'efforts pour rendre le format de fichier accessible aux autres. De son côté, Benjamin Dumont m'a répondu ceci. Euh, ça peut... Si, si ça, ça, ça, ça, ça, ça a été des problèmes qu'on a rencontrés à des moments. Euh, alors déjà, d'un point de vue vraiment pro-pro, euh, ça, pro... enfin, ça peut poser des problèmes avec des imprimeurs, par exemple. Euh, alors que ça ne devrait pas en poser, parce qu'en vrai, t'envoies un PDF, normalement, ça devrait être OK, quoi, mais... Euh t'as quelques imprimeurs qui a des moments où ils disent, ah ben non on a besoin de logiciel InDesign machin de ça bon tu pourrais euh, dire non machin de ça mais des fois quand t'es dans le rush t'as pas trop de choix et puis euh, des fois on te le laisse pas euh, donc là ça a pu poser problème après euh, pff, ces dernières années ça pose pas trop de problème parce que finalement on, on se débrouille assez bien en fait le truc c'est qu'aussi quand on bosse en collectif on, on arrive assez souvent à vraiment scinder le travail et donc, euh, euh, par exemple, je pourrais dire voilà, moi j'ai besoin de m'occuper de faire, euh, je sais pas, certaines illus certaines par exemple, euh, en typo vectoriel, machin de ça. Bon, bah, rien ne m'empêche d'utiliser Inkscape, de les filer à, à quelqu'un d'autre qui bosse sur InDesign et il les intègre dedans, c'est pas un souci, quoi. Euh, on s'est assez peu retrouvés à devoir euh, bosser euh, en collaboration avec des gens extérieurs au collectif euh, et que ça pose problème sur ce point-là. Et euh, par contre, c'est vrai que nos premières années. Euh, où on utilisait quand même encore un peu de la suite Adobe, il bah, y a des moments où effectivement voilà, moi je me remettais sur InDesign et on, et on bossait comme ça quoi. Mais euh, ça pose pas de problème voilà, t'arrive à assez bien c'est un travail et que euh, et après tout dépend voilà tout dépend de ton de ton cas de travail en fait. À tous les coups si demain je me retrouve à devoir faire une collab ou à bosser avec euh, j'en sais rien une agence ou un truc comme ça et qui me disent bah, non, nous n'utilise que Adobe. Bon bah si j'ai besoin de thunes, peut-être que je me dirais vas-y c'est pas grave je bah, ok je vais faire du Adobe si c'est des gens que je connais un peu, je peux aussi essayer de négocier et de voir et dire « Ah bah ben moi je bosse un peu comme ça, machin, et tout ça. Et pour finir, voici la réponse de Camille Bissuel. Alors moi je l'ai un peu ressenti, euh, effectivement, à... quand je travaillais comme indépendant graphiste euh, et que je devais transmettre à d'autres, euh, pas, des... pas forcément des collègues, mais ça pouvait être des concurrents, et on était plus ou moins collègues aussi, mais euh, des fichiers... En général, ils y râlaient un peu, mais je leur disais « Oui, bah, tu as juste à télécharger Gimp gratuitement et tu peux, peux l'utiliser. » Mais en fait, ils ne savaient pas utiliser le logiciel. donc, Enfin, oui, ils n'avaient pas le temps de se former et, euh, ou de prendre le temps de retrouver leur, leur repère dans, dans Gimp alors qu'ils savaient très bien utiliser Photoshop. Euh, mais pour moi, c'est un peu comme la question de, du format doc et du format Open Office je vis ça un peu tous les jours à l'imprimerie, il euh, y a beaucoup de gens Enfin, on dit, tout le monde, on dit à tout le monde de nous amener des fichiers PDF qui sont standardisés et qui sont prêts à l'impression enfin, s'ils sont bien faits euh, et en fait on reçoit plein de gens qui arrivent avec des fichiers doc on les met sur nos Mac et, et, euh, et la suite Microsoft on ne peut pas l'installer sur un Mac donc en fait les fichiers doc on les ouvre dans, dans le LibreOffice donc la mise en page est pétée à chaque fois voilà, Enfin, si elle est un peu complexe la mise en page est... enfin ce qu'on peut récupérer c'est que le texte brut quoi, on récupère pas la mise en page euh... Et, euh... et les gens ne comprennent pas, on leur dit mais en fait vous utilisez un logiciel propriétaire qui ne marche que que, euh... que sur Windows quoi et même si c'est 90% du temps il y, des... y a des domaines où on ne peut pas l'utiliser euh... donc euh, je pense pas qu'on perde en liberté en fait en, euh, en fait moi je préfère à, à, mon choix personnel c'est plutôt de dire ben, je vais quand même travailler dans des logiciels libres les gens ils auront la possibilité de se former et de, ré, de réutiliser mes fichiers et ils seront pas enfin euh, ils pourront installer euh, gratuitement et... et en fait la gratuité est importante parce que s'ils si si devait être payé aussi Gimp pour, pour l'utiliser pour euh, ça serait encore plus ex, excluant quoi. Euh, donc c'est pas que l'open le, le, source c'est aussi c'est aussi les gratuités c'est pas, pas négligeable quoi. Euh, et donc je, mon choix c'est plutôt de dire bah, je continue d'utiliser des logiciels libres même si ça demande aux gens de se former et de, et de et qui vont râler sur le moment, au moins ils ont la liberté <rire> et la possibilité de le faire. Ma question était, quelle était l'opinion sur le fait qu'on apprenne exclusivement la suite Adobe à l'école Est-ce que ces personnes voulaient plus de logiciels libres dans les écoles Effectivement, je pense que nous avons été formatés depuis le début de nos études en graphisme. Lorsque j'ai commencé mon bac pro en communication visuelle, il y a 7 ans, j'ai été immédiatement initié à l'utilisation de la suite Adobe. En faisant une discussion auprès des étudiants en graphisme, j'ai constaté que les outils les plus utilisés et appris à l'école sont les mêmes, Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects. J'ai cependant trouvé une école, Active Design, à Rennes, qui forme sur les logiciels libres, mais c'est le seul cas que j'ai trouvé en France. La réponse de Geeks de Hyde m'a plutôt surpris. Je pense qu'il y a une bonne raison d'apprendre les logiciels Adobe à l'école, dans le sens où qu'ils vous donnent des compétences pratiques, dont vous aurez probablement besoin, si vous obtenez un emploi en tant que graphiste. Mais il y a aussi cette autre possibilité, de penser la conception graphique de manière plus large, et comme quelque chose que vous pouvez expérimenter davantage dans le processus. Et je pense que les logiciels libres sont un bon point de départ parce que, par défaut, ils ne peuvent pas être Adobe et ils pensent par défaut à des alternatives. Voici la réponse de Benjamin Dumont. Et puis j'ai l'impression qu'un peu dans les écoles, euh, on en parle aussi. Donc c'est vrai que euh, c'est... Moi, ça arrivait deux, trois fois justement là que des, des, des étudiants euh, euh, discutent avec moi par mail ou euh, pour, justement pour des mémoires sur ça. Et, euh, et, euh, et que des profs de plus en plus aussi euh, finissent, de ma génération, finissent par être placés aussi dans les écoles. On des gens qui ont été sensibilisés à ça, je sais qu'à Valence, parce que moi, quand j'étais à Valence, il n'y avait pas de prof qui étaient spécialisés dans était spécialement spécialisé en ça. C'était plutôt nous qui nous organisions avec les élèves, qui nous organisions. Et, euh, mais je sais que maintenant, il y a un prof euh, Quentin Juel, qui est, qui, est, qui est pas mal dans ça. Et, euh, et voilà, à Bruxelles, moi, j'étais en Erasmus à l'ergue pendant, pendant une demi-année. À l'ergue, ils sont en full logiciel dans tous les sens parce qu'il y a euh, pas mal de gens d'OSP qui sont là-bas et de Luz. Euh, et, et pareil, à Paris et tout ça, les gens, ça intéresse les gens. Quoi. Mais justement, j'ai l'impression beaucoup sous l'angle aussi. Euh, de, des questions de, de monopole. Et c'est très bien qu'on les apporte comme ça aussi. Et pour finir, la réponse de Camille Bisuel euh... Un peu, oui, parce qu'il y a. En fait, il y a plein de. Enfin, moi, j'ai pas été très pauvre, mais quand je débutais, je. J'avais je... pas l'argent pour payer euh, les suite euh... Et il y a plein de. En gros, la suite Adobe est payée euh, en, dans, les, les, dans, dans les pays riches, dans les entreprises. Elle n'est pas payée ailleurs, honnêtement. Euh, si, on, si, on, si on a un peu de... Euh, elle n'est pas payée en Afrique, elle n'est pas payée en euh, euh, Amérique latine. La enfin, je pense pas. Enfin, voilà. Et, euh, et donc, en fait, les logiciels libres sont aussi là parce qu'ils parce qu répondent à, à ce besoin-là d'avoir des outils. Euh, qui fonctionnent partout, euh, et qui sont gratuits. Euh, et, et on peut, peut on ne peut pas demander, enfin, je sais pas, on peut pas demander à un Africain de payer 70 euros par mois. C'est juste plus que son salaire, quoi. Enfin, euh, c'est n'est pas possible. Euh, donc, il euh, donc y a aussi un côté... Euh, enfin, ça dépend de quel pays, bien euh, sûr. Il y a aussi un côté euh, militant et, et, et en fait que les outils n'appartiennent pas à une certaine classe sociale, quoi. Et, euh, et après, on, enfin, on voit bien que par euh, que tous les, toute l'économie du, enfin tout le piratage, c'est c'est aussi pour pour compenser ça, quoi. Enfin, je me suis demandé, peut-on faire de libre avec les logiciels propriétaires. Voici la réponse de geeks The Edge. Pour OSP, ça veut dire ne pas utiliser Adobe. D'accord. Mais je pense que pour beaucoup de gens, cela peut signifier utiliser Adobe et utiliser des logiciels libres et décider en quelque sorte quel outil convient le mieux vos projets dans le sens où la suite Adobe n'est pas la collection d'outils, mais c'est un ensemble d'outils. Et puis il y a d'autres outils à côté. Et bien sûr, pour moi, je préfère que ce soit créé par une communauté. Je préfère qu'il n'y ait pas une grande entreprise américaine. Les Américains ne sont pas si importants. Je veux dire, je préfère que ce ne soit pas une grande entreprise qui en tire profit. Mais ce sont aussi des raisons valables et je pense qu'elles en font partie. Mais il y a aussi cette partie que je crois honnêtement aussi intéressante en soi où il n'y a pas besoin d'être contre quelque chose pour que l'open source soit intéressant. Il y a aussi de la valeur dans l'open source lui-même. Voici la réponse de Benjamin Dumont. Euh... Ouais, je pense que c'est un peu... Comment je pourrais aborder ça Justement, pendant un moment où je m'étais dit, euh, tiens, ben je vais avoir une forme de militantisme, par exemple, à travers le logiciel libre, maintenant euh, bah je pense un peu moins à ça, je me dis que... Euh... Euh, le logiciel libre ça fait pas tout non plus. Il euh, y a plein de gens, même dans le milieu du logiciel libre, qui des fois sont beaucoup moins de gauche qu'ils aimeraient le croire quoi. Et, euh, et en vrai, euh, je pense qu'il y a, ouais, comme je disais, le logiciel libre ça fait vraiment pas tout. Je pense qu'on peut être libre aussi avec des logiciels propriétaires. Tout dépend un peu aussi de l'attitude qu'a ta par rapport à ça. T'as des gens qui utilisent des logiciels propriétaires mais qui vont vraiment euh, les bidouiller justement dans tous les sens et puis justement euh, mixer les logiciels qui ont rien à voir les uns avec les autres pour faire des trucs des fois qui sont incroyables donc moi j'ai vraiment pas de jugement par rapport à ça et pour finir la réponse de Camille Bisuel et ouais du coup j'ai pris enfin je suis un peu moins militant du libre parce que j'ai moins de temps mais enfin il y a toujours euh, j'ai pris un peu moins de recul je me dis si tout n'est pas libre c'est pas dramatique non plus euh, voilà euh, et l'important c'est aussi euh, des fois c'est pas, pas les outils l'important c'est ce qu'on produit quoi euh, enfin, la, la... Pour moi, l'œuvre est quand même plus intéressante que l'outil avec lequel je l'ai produit. Euh, mais, euh... mais voilà. Euh... Je... Avec un peu de recul, je trouve que c'est... J'essaie de ne plus être aussi euh, noir et blanc. Quoi. Je suis un peu sceptique. Peut-être que la suite à Dom n'est pas aussi mauvaise que je le croyais. Après avoir réfléchi davantage et pris en compte différentes perspectives, je commence à me rendre compte que la réalité est plus complexe. Il semble que l'utilisation d'outils soit une chose et que la collaboration et le partage une autre, Complémentaire, mais différentes. Le 13 janvier 2021, Virgil Abloh, créateur de la marque Off White et ancien directeur artistique de la maison Le Vuitton, a annoncé sur son compte Instagram le lancement du site Public Domain. Ce site propose un ensemble de presque 40Go de tous les fichiers d'archives de la collaboration entre la marque Off-White et l'équipementier sportif Nike, directement en ligne. Les fichiers incluent des JPEG, des PDF et des MOV. J'ai pu télécharger un PDF d'une centaine de pages très intéressantes sur cette collaboration. Avec cette démarche nommée Free Game, Virgil Abloh propose une approche innovante en proposant des outils et astuces en ligne et gratuites pour la création de marques de vêtements. Il a déclaré à travers cette phrase « Le changement de système dans l'éducation pourrait faire partie de la solution dont nous avons besoin pour un changement systémique. Sinon, nous sommes là pour essayer. » Cette démarche offre une opportunité pour les passionnés de mode et de création de marques de vêtements de s'informer et de s'inspirer de cette collaboration de renommée internationale. Cette initiative révolutionnaire de Virgé Abloh montre comment la technologie et les plateformes en ligne peuvent être utilisées pour partager des connaissances et des ressources créatives offrant ainsi une opportunité pour l'éducation et l'apprentissage dans le domaine de la mode. De son côté, le Metropolitan Museum of Art met à disposition des ensembles de données sélectionnés d'informations sur plus de 470 000 œuvres d'art de sa collection pour une utilisation commerciale et non commerciale sans restriction. Dans la mesure où la loi le permet, le Metropolitan Museum of Art a renoncé à tous les droits d'auteur et droits connexes ou voisins sur cet ensemble de données en utilisant la licence Creative Commons Zero. Ces données sont désormais disponibles pour une utilisation dans n'importe quel média sans autorisation ni frais. Ils comprennent également des données d'identification pour les œuvres d'art sous copyright. L'ensemble des données en libre accès du MET sont disponibles et donnent accès à toutes les données et aux images en haute résolution en format JPEG qui sont dans le domaine public. De là est venue alors une autre question, car on pense en pensant libre, on pense à gratuit. Donc j'ai demandé aux différents graphistes Comment êtes-vous rémunéré lorsque vous travaillez sur ce type de projet La réponse de Geeks de Edge. Il y a d'autres organisations qui nous demandent de faire de la conception graphique et ils nous paient pour ce travail. Nous travaillons avec des institutions culturelles comme les théâtres. Nous avons fait beaucoup de travail pour le théâtre bosniaque pour leur identité. Nous avons fait ça pendant 10, 11 ans. Mais alors, je veux dire, c'était un projet très important pour nous parce que cela signifiait que chaque année, nous savions qu'il y avait une certaine quantité de travail à faire. Et nous travaillons aussi avec des artistes pour leurs publications ou pour leur site web, et ils viennent à nous parce qu'ils veulent quelque chose. Je veux dire qu'en ce sens, nous avons une pratique très traditionnelle du design graphique. En termes d'économie, nous avons une pratique de conception graphique très traditionnelle qui consiste à faire des commissions, et nous sommes payés pour ça. La différence réside dans les outils que nous utilisons. La différence est dans beaucoup d'endroits, mais c'est dans les outils que nous utilisons, et c'est aussi dans le fait que si le travail est fait, il est publié sous une licence libre et ouverte. Ce qui signifie que tout le monde peut le prendre et en faire ce qu'il veut. Vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez le vendre, mais vous devez donner les crédits. Mais vous avez le droit de le vendre. Je veux dire, dans ce sens, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous espérons que les gens soient assez intelligents pour savoir qu'ils peuvent aussi l'obtenir gratuitement. Celle de Camille Bisuel maintenant et je le vis beaucoup aussi en tant qu'illustrateur. Euh, euh, je dessine donc, j donc je m'amuse donc j'ai pas besoin d'être payé. Euh, ça c'est un jugement qu'on reçoit. Ou tu veux pas refaire une version euh, gratuitement ou répondre à tel projet, euh, ou faire un projet euh, sur devis euh, Non, en fait, je, je travaille pas gratuitement quoi. Et ça c'est plutôt une éthique de, de professionnel de dire non, je travaille pas gratuitement tout court. Même sur un devis, enfin, je peux faire un devis, les, en général, les devis sont gratuits, mais, mais je ne vais pas faire un projet gratuitement. Je, je, tu ne demandes pas aux maçon de, de te faire un mur pour tester, pour voir si tu aimes son mur avant de, de l'embaucher. <rire> pour moi, c'est pareil. Je ne te fais pas un dessin gratuitement. Tu vas éventuellement voir ce que j'ai déjà fait, mais je ne te fais pas un dessin gratuitement ou un croquis gratuit gratuitement avant de commencer. Quoi. Durant l'émission Underscore, le fondateur et développeur d'Odou une société qui pèse près de 2, 2 milliards d'euros et qui développe une suite d'applications open source couvrant tous les besoins des entreprises, CRM, e-commerce, compatibilité, inventaire, point de vente, a expliqué que l'entreprise utilise désormais un modèle économique appelé open core, dans lequel 80% de ses applications sont open source et 20% sont payantes. Fabien Pinkers affirme qu'il est passionné par les logiciels libres et qu'il pense qu'il est important que la recherche et le développement de l'entreprise soient financés par la partie payante de ses applications. Il mentionne également qu'il a dû passer à ce modèle pendant une période où l'entreprise connaissait des difficultés financières. Le groupe Bye, Bye Binary propose quant à eux également des polices de caractère gratuite et explique que sur leur site que les licences libres ne signifient pas nécessairement gratuité. En effet, ils soutiennent l'idée que les créateurs de fontes libres doivent être rémunérés pour leur travail ou à travers des commandes claires où l'AE commanditaire obtient en échange d'une somme d'argent une fonte qui correspond à ses besoins et qui est après distribuée sous licence libre. Ils espèrent ainsi voir grandir le nombre de fontes libres qualifiées, inclusives et créées par des dessinateurs rémunérés. J'ai ensuite demandé à mes différents interlocuteurs s'ils avaient déjà accédé au code de ces logiciels pour les modifier. La réponse de Geeks the Edge. J'ai eu le rêve de pouvoir parfaitement comprendre mon ordinateur, mais en l'utilisant davantage, j'ai découvert qu'il était très complexe. De plus, je n'ai pas le temps ni les compétences pour lire tout le code source. Benjamin Dumont m'a également répondu quelque chose de similaire. Alors moi j'ai jamais fait. Euh, jamais fait déjà parce que je ne suis pas sûr de quel langage j'ai utilisé pour euh, GIMP, Scribus et Inkscape. J'imagine que ça doit être du C sûrement ou du C, euh, des langages que moi j'utilise absolument pas. Euh, donc j'ai jamais modifié ces, ces codes là. Et pour finir, la réponse de Camille Bisuel. Alors, pour les modifier, euh, j'ai regardé que ça existait. Euh, je suis incapable, enfin, j'ai pas la formation quoi. Euh, donc, euh, ça m'est arrivé de refaire des rapports de bugs, de, de remonter les... les problèmes, de voter, de... de faire des tests à la demande de développeurs, mais j'ai jamais été jusqu'à modifier le code parce que bah, déjà, enfin, voilà, c'est pas mon ma formation de base et du coup, je pense que je le ferais pas forcément bien. Et puis j'ai une question de temps, quoi. De... j'ai pu me former en acheter un CSS, etc., mais j'ai Et survolé un peu le code des... de ces logiciels-là pour essayer de comprendre vraiment comment ça marchait, mais, mais c'est encore tout un autre métier, quoi. Donc je l'ai pas... l'ai pas fait. Voilà. Enfin, ma dernière question était celle-ci quelle est la place du code dans votre travail La réponse de Geeks de Edge. Synthétiser vocalement grâce au service TTSMaker.com. Ce qui est très intéressant avec les logiciels libres, c'est qu'il est souvent plus facile d'écrire des scripts pour eux ou d'écrire des codes. Je ne suis pas vraiment sûr de la raison. Parfois, je pense que c'est fait par des gens qui sont plus proches de la programmation, donc ils veulent aussi être capables de programmer dans le code. Ou peut-être que c'est parce que d'une certaine manière, ce code est plus ancré dans la plateforme. Mais si vous regardez par exemple, avec un vous pouvez écrire des scripts Python pour lui, mais il permet aussi de regarder dans le code source de votre image et de vous donner le contrôle à différents niveaux. Et dans ce sens, il a été possible d'automatiser des tâches dans cet outil. Et puis personnellement, j'aime aussi beaucoup ça. J'aime programmer. Je trouve cela amusant. La réponse de Benjamin Dumont Il y a le côté j'utilise de libre, mais je ne sais pas comment ça fonctionne et je ne je connais rien en programmation mais très rapidement tu as un peu aussi un next step en logiciel libre qui est quand tu comprends un peu comment ça fonctionne et que tu peux commencer à visualiser tes trucs toi-même et en vrai c'est là où le réel, le réel plus par rapport au logiciel propriétaire apparaît parce que euh, nous on s'est retrouvé plein de fois justement par exemple le collectif Luz ils ont comme nous euh, un, un GitLab euh, donc un s'il y a des gens qui ne connaissent pas, donc une, une sorte de répertoire en ligne où tu postes tes propres codes euh, qui sert à toi de travailler parce que ça te fait des genres de sauvegarde régulière de ce sur quoi tu es en train de bosser, mais qui te permet aussi de partager avec d'autres gens ce sur quoi tu es, es en train de bosser. Et, euh, et luse par exemple, on peut retrouver quasiment tous les scripts avec lesquels ils travaillent, ils ont créé pour euh, tous leurs projets avec leurs clients, on les retrouve en ligne. Donc ça permet de dire, « Ah bah tiens, Luse, ils ont fait ça, euh, moi pour le projet, j'ai envie de faire un peu un truc comme ça, mais je vais le combiner avec un autre script que j'ai fait moi pour faire ça. Hop, je télécharge leur code, je regarde un peu comment ça fonctionne. Euh, je fais un autre code au milieu qui connecte mes deux codes et ça me fait encore un truc différent. Quoi. Et ça, c'est vraiment le côté assez incroyable du logiciel libre qui est euh, euh, bah, pas trop spécialement mis en avant parce que ça demande quand même un niveau d'expertise un peu plus haut que celui de simple utilisateur un peu passif. Et pour finir, la dernière réponse de Camille Bisuel. Sur... En fait, moi, j'ai passé un certain temps euh, à une époque à apprendre à coder euh, des sites web en HTML, etc. Et je pense que ça a une super vertu, c'est d'apprendre comment ça fonctionne, de se former, euh, de, connaître, euh, de connaître un peu la, la, la mécanique et, et d'avoir vraiment le... la, la connaissance euh, technique de pas bah, juste d'utiliser un outil, je sais pas comment il marche, et pour moi, c'est comme ça qu'on est vraiment, qu'on devient vraiment bon. C'est-à-dire qu'on comprend euh, pourquoi le Lucien il nous dit, bah non, ça, tu peux pas le faire, parce que en fait, c'est pas que j'ai pas été pensé comme ça, quoi. Donc, quand on apprend ça, et ça vaut le coup de perdre ce temps à apprendre ça, euh, perdre entre guillemets, enfin de, de, de, de, de prendre ce temps à apprendre ça, parce qu'on comprend justement ce qu'on est en train d'utiliser. Il est intéressant de constater que ces nombreux graphistes préfèrent utiliser des logiciels open source, où le code est accessible à tous, même s'ils ne comprennent pas toujours et ne le modifient pas en raison de leur complexité. Cependant, il existe également une tendance croissante de graphistes qui choisissent de se concentrer sur la création graphique à partir de code plutôt que de logiciels. Cela leur permet de s'éloigner des contraintes imposées par les logiciels, qui, selon eux, limitent la créativité en utilisant des outils préfabriqués. Selon eux, les onglets et les menus sont devenus des raccourcis vers des actions déjà prévues par les logiciels. Un exemple de cette approche est Kevin Dono, graphiste spécialisé dans les projets imprimés et numériques, qui intègre des processus interactifs, algorithmiques ou génératifs dans la conception graphique. Il est également cofondateur et rédacteur en chef de la revue Backoffice. Dans son écrit Code égale design, il traite de la relation entre la conception et le code, ainsi que de l'hésitation de nombreux concepteurs, à intégrer le codage dans leur processus de conception. Il fait référence au mouvement Art and Craft de la fin du XIXe siècle, dirigé par William Morris, qui croyait en l'importance de maîtriser les outils utilisés dans le processus de conception. Il soutient que l'homogénéisation des outils de conception et de production est liée et que les concepteurs devraient prendre davantage le contrôle de leur processus de création et créer des œuvres uniques et non standardisées. Le collectif Luz est une association qui vise à développer des méthodes alternatives d'édition de formes et de publication, en se concentrant sur une approche réfléchie et consciente des relations entre les outils de production, les designers et les utilisateurs. Elle promue les systèmes ouverts et la culture libre en développant des environnements physiques et numériques, pratiques et théoriques. Elle s'adresse à un large éventail de groupes et d'individus tels que les artistes, les artisans, les associations, les designers, les institutions et les théoriciens. Et organise régulièrement des événements tels que des ateliers, des expositions et des conférences. Elle dispose également d'un lieu de travail et d'échange de moyens de recherche et de documentation de ses activités. L'USE partage leurs créations et les codes créés directement sur leur GitLab. Là où de nombreux graphistes pourraient se plaindre de voir son travail réutilisé ou modifié, la communauté du code ne se soucie pas de ces dictates et s'encourage régulièrement à utiliser des parties de code que même ont récupéré ailleurs. Il est important de noter que cette tendance vers l'utilisation de logiciels libres et open source dans la conception graphique est en croissance. Des artistes et designers tels que Joshua Davis, Zach Lieberman et Golan Levin ont tous utilisé des outils de programmation pour créer des œuvres graphiques uniques et innovantes. Des designers tels que John Meda ont adopté cette approche et ont créé de nouvelles formes de conception visuelle. Ces artistes ont utilisé des langages de programmation tels que Processing, Open Framework et p 5js pour créer des expériences interactives, des illustrations générées par ordinateur et des animations. J'ai eu la chance de rencontrer Raphaël Bastide lors du salon off à Paris où il m'a présenté son projet Where's Fizz Hide il s'agit d'une carte qui vise à mettre en lumière les forces obscures qui influencent constamment nos vies. Ce projet a été publié par l'Omego Edition sous forme de posters, de stickers et également d'un site web. Raphaël m'a expliqué qu'il a choisi de s'affranchir des restrictions des logiciels de création graphique standard pour proposer des expériences plus innovantes en utilisant des lignes de code et des expérimentations. Les résultats de ces recherches ne sont pas guidés par les logiciels mais plutôt par une approche expérimentale. J'ai appris que les gens ont des avis différents sur l'utilisation des logiciels libres et open source et qu'utiliser ces types de logiciels peut signifier renoncer à certaines fonctionnalités mais cela apporte en contrepartie une certaine indépendance et d'autres avantages. Nous arrivons à ma troisième sous-partie consacrée aux licences. C'est un épisode euh, plus long que les autres mais parce qu'il traite d'énormément de sujets euh, très différents et tout aussi intéressants les uns que les autres. En partageant mon interview avec Camille Bisuel, alors que je lui ai envoyé pour validation, celui-ci m'a répondu via un mail. Petit détail, la plupart des illustrations sont en CC by CA, donc le copyright n'est pas tout à fait approprié. Mais ce n'est pas bien grave et je t'en voudrais pas, si tu veux pas, tout réencoder. Au début de mon podcast, j'utilisais le symbole du copyright par habitude, sans réellement comprendre les implications de cette démarche. Cependant, en me rendant compte que les Crackers violaient les droits d'auteur et que les logiciels libres permettaient de partager le droit de les modifier, j'ai commencé à effectuer des recherches sur les différentes licences disponibles pour protéger et partager mes créations de manière éthique et consciente. Déjà, Monsieur Bisuel nous parle de la licence CC, la Licence Creative Commons, Elle a été créée en 2001 par Lawrence Lessig professeur de droit à l'université de Stanford dans le but de faciliter le partage et la réutilisation de contenus créatifs sur Internet. La licence CC permet aux auteurs de choisir comment ils souhaitent que leurs œuvres soient utilisées tout en leur donnant une certaine protection juridique. Il existe différents types de licences CC, allant de la licence la plus restrictive, attribution non commerciale non déritable, et la plus permissive, attribution share like L'une des histoires les plus notoires liées à la licence Creative Commons est celle d'Aaron Swartz, un développeur et militant pour la liberté d'expression sur Internet qui a utilisé la licence Creative Commons pour partager des milliers d'articles scientifiques qui étaient payants sur le site de g -Store. Swartz a été poursuivi pour violation de copyright et fraude informatique et a finalement été retrouvé mort dans sa cellule en 2013. Son histoire a suscité un débat sur l'accès à, à l'information et la liberté d'expression sur Internet et a conduit à une révision des lois sur la violation de copyright aux états unis Cependant, M. Bissuel ne se retrouve pas dans le copyright. Le copyright est un système juridique qui protège les œuvres de l'esprit, telles que les livres, les films, la musique, les logiciels, les images, les photographies, les designs, les brevets, les marques commerciales, les dessins industriels et les œuvres de l'esprit il a pour but de protéger les droits des créateurs d'œuvres en leur donnant le droit exclusif de les reproduire, de les diffuser et de les utiliser à des fins commerciales. L'histoire du copyright remonte au XVIIe siècle, lorsque les imprimeurs ont commencé à reproduire des livres sans l'autorisation des auteurs. Les auteurs se sont alors tournés vers le gouvernement pour obtenir des protections juridiques pour leurs œuvres. En 1710, le Royaume-Uni a adopté la première loi sur le copyright, la Statute of Anne, qui a donné aux auteurs le droit exclusif de reproduire leurs œuvres pendant 14 ans. Au cours des siècles suivants, les lois sur le copyright ont évolué pour tenir compte des nouveaux moyens de diffusion des œuvres tels que les photocopieurs et les ordinateurs. Les États-Unis ont adopté leur première loi sur le copyright en 1790, qui a donné aux auteurs le droit exclusif de reproduire leurs œuvres pendant 14 ans, renouvelable une fois pour 14 ans supplémentaires. Dans le domaine de l'art et du graphisme, le copyright a joué un rôle important en protégeant les droits des artistes, des photographes et des designers. Les artistes peuvent utiliser le copyright pour empêcher les personnes de reproduire leurs œuvres sans autorisation, ce qui leur permet de contrôler la façon dont leurs œuvres sont utilisées et de recevoir des redevances pour leur utilisation. Les photographes et les designers peuvent également utiliser le copyright pour protéger les images et leurs designs contre l'utilisation non autorisée. Cependant, à l'heure actuelle, où le partage est simplifié sur Internet grâce aux captures d'écran, etc., il est devenu difficile de faire légitimer la propriété de ses œuvres sous droit d'auteur. Depuis 2015, Christophe Louis, alias Kib, est victime d'un plagiat massif. Ses illustrations sont vendues dans le monde entier sur des plateformes d'e-commerce où elles sont déclinées sur de multiples supports. Close est son illustration a plus copier. « Ça m'embête, c'est casser le travail que j'ai fait. Il faut que je supporte que ça, ça existe. » commente-t-il désabuser. Pour lutter contre ce plagiat massif, Kip passe un temps considérable à repérer et signaler un à un les contrefaçons. D'autres ne sont pas de son avis et pensent qu'il ne faut pas s'attribuer la paternité d'une œuvre ou du moins en ouvrant les conditions d'utilisation de celle-ci. En révolte face au copyright, un mouvement a proposé une alternative, le copyleft. Le copyleft est une forme de licence de droit d'auteur qui permet à tout utilisateur de distribuer, modifier et utiliser librement une œuvre sous réserve de respecter les conditions de la licence. Il s'agit d'une alternative au système traditionnel de droit d'auteur qui restreint ses utilisations. L'histoire du copyleft débute dans les années 80 avec la création de la licence publique générale GNU par Richard Stallman. Cette licence a été créée pour protéger les logiciels libres et open source contre toute appropriation commerciale, elle est devenue la licence la plus populaire pour les projets open source. Dans le domaine de l'art, les artistes tels que Cory Doctorow, Laurence Lessig et Nina Paley ont utilisé des licences copyleft pour protéger leurs œuvres. Par exemple, la bande dessinée Mimi and A Eunice de Nina Paley est diffusée sous licence Creative Commons Attribution Sharealike 3.0, ce qui permet aux utilisateurs de la partager et de la modifier librement à condition de citer l'auteur original et de diffuser les œuvres dérivées sous la même licence. Dans le domaine du graphisme, des plateformes telles que The Known Project et Open Clip Art Utilise des licences copyleft pour partager des icônes et des illustrations vectorielles gratuites. Ces plateformes permettent aux utilisateurs de télécharger, de modifier et de distribuer librement ces images sous réserve de respecter les conditions de la licence. En somme, le copyleft est un concept qui a émergé pour permettre une utilisation libre et gratuite de certaines œuvres qui sont protégées par des licences qui autorisent leur modification et leur redistribution sous certaines conditions. Il est devenu populaire dans le domaine du logiciel libre et open source, mais a aussi été utilisé dans le domaine de l'art et du graphisme. Il est important de noter qu'il existe une différence entre les licences Creative Commons et le copyleft. Le copyleft est une méthode pour rendre un logiciel libre en utilisant une licence qui exige que toutes les versions dérivées du logiciel soient également libres. Les licences Creative Commons ne s'appliquent pas spécifiquement au logiciel, mais à tout type de contenu, texte, images, vidéo etc. et offrent plusieurs options pour leur pour les conditions d'utilisation, partage, modification, utilisation commerciale. En résumé, la licence Creative Commons est un moyen pour les auteurs de protéger leurs œuvres tout en permettant une certaine liberté d'utilisation, tandis que le copyleft vise à assurer la liberté des logiciels en obligeant toutes les versions dérivées à être libres également. L'histoire d'Aaron Swartz montre comment l'utilisation de ces licences peut devenir un enjeu important dans la lutte pour l'accès à l'information et à la liberté d'expression sur Internet. Il existe un grand nombre de licences libres disponibles. Parmi les plus connues et utilisées, il y a la licence Apache, une licence libre qui permet aux utilisateurs de copier, distribuer et modifier les logiciels sous certaines conditions, comme la citation de la source originale. La licence BSD, une licence libre similaire à la licence Apache, qui permet également aux utilisateurs de copier, distribuer et modifier les logiciels sous certaines conditions, comme l'inclusion d'un disclaimer de non-responsabilité. La licence MIT, une licence libre qui permet aux utilisateurs de copier, distribuer et modifier les logiciels sous certaines conditions, comme l'inclusion d'une copie de la licence avec le logiciel. Pour réagir à toutes ces licences libres, une licence a vu le jour, « Do what the fuck you want to public license ?», la WTFPL, qui se distingue par son caractère très permissif. Elle permet aux utilisateurs de copier, distribuer et modifier les œuvres protégées sans aucune restriction. Cette licence est utilisable pour tout type de logiciel ou de contenu créatif. Elle est considérée comme l'une des licences les plus permissives disponibles, offrant aux utilisateurs une grande liberté d'utilisation et de modification des créations. Il est important de noter que cette licence est utilisée de manière humoristique avec un ton décontracté. Nous avons pu voir qu'il existe une grande communauté de graphistes qui utilisent des logiciels libres, mais pourquoi n'en utilisons-nous pas davantage En ce qui concerne ma pratique personnelle, j'ai choisi de m'intéresser davantage au logiciel libre pour élargir mes compétences et sortir des sentiers battus. Nous verrons ceci dans le prochain épisode consacré aux expérimentations que j'ai réalisées à travers ces logiciels.